Hop là Pas si vite, mon ami Quel toupet Pub sur la liberté en plein couvre-feu. Tu vas conduire sur un confinement audace ça traverse bah oui ça traverse évidemment sans regarder ni à droite ni à gauche ni nulle part que paris est peuplé d'immortels ils vont vite déchanter mais bien sûr il va pas inventer les maths lui Monsieur va quand même pas le faire Et en fait il allait le faire Heureusement, ça l'a fait. Oh. Je crois pas le timing de ces feux. Ça sert à rien. Ah oui. C'est sa faute à lui. Ce radar là et celui dans l'autre sens à l'entrée du... du second tunnel mais de l'autre côté là-bas Ça pile devant, les gens ils n'ont pas conscience de la vitesse, c'est 70 Et je sais pas, ils doivent penser que ça flash à 50, ça pile, c'est insupportable ici allez allez allez allez une voie d'insertion pas d'hésitation l'arrière il était posé comme moi sur le trône tranquille sur le téléphone c'est vrai que pour ça c'est pas mal euh, d'avoir un petit dossier comme ça là je sais pas vu s'il était sur euh, sur snap ou sur euh, candy crush que ce ne soit pas les seules choses auxquelles tu as accès quand tu sors au trône mais bon hop le photomaton ça passe okay. c'était Stranger Things les mecs ils sont en train d'ouvrir un portail Je mieux de me barrer de là rapidement ça j'en parle jamais mais regardez le nombre de... de fenêtres qui étaient allumées dans les tours de la défense il est 2h34 du matin on va me faire croire qu'il y avait un pèlerin derrière chaque fenêtre. Et là, il faut vous dire qu'il n'y a que quelques rayons par-ci par-là, euh, quelques étages par-ci par-là qui sont allumés. Moi, j'étais dehors en, en mars 2020, du coup. Tout premier confinement très strict avec personne dans la rue, machin. Moi, j'allais quand même bosser, euh, voilà, j'ai fait dérogation et tout. Mais je rentrais aux mêmes heures le quartier entier était complètement allumé le premier confinement il a duré 2-3 mois ok donc pendant 2-3 mois ces tours là étaient scintillantes et après on ose nous faire croire que c'est nos consommations parce qu'on a laissé la lumière des chiottes allumée et qu'on est en train de jouer à la play avec l'ordi qui charge on nous fait croire que c'est nous enfin on nous fait croire, il y en a qui osent nous dire c'est la faute du particulier regarde là 5-6 cet, cet étage là Sur cette grande là Il y a tout un étage qui doit je pense correspondre À, à ascenseur ou escalier Ou truc des sécules parce que tout est aligné Donc là je dis pas d'y avoir un. Mais là celle là mon gars Là, bon ça c'est en travaux C'est hallucinant Putain Pardon hein, mais bon Ça en ouf C'est pas Versailles c'est la défense 9 de I.